Je m'étais rendu compte, mais en fait j'ai juste un impact sur mon pare-brise. Et Carglass il dit que faut que ça soit inférieur à une pièce de 2 euros. Bon, bah, j'ai pas trouvé de pièce de 2 euros, mais j'ai un billet. Je pense que ça va le faire. Ah, oh, ça devrait le faire, on n'est pas 3 euros près. Purée maman, mais non, mais t'es vraiment bête la vie. Ça va, Christiane Bon, ben maman, t'auras le même bleu pendant deux jours. On y va, bisous Ouf, caca, ouf, malade. Malade, y'a c'est Salut tout le monde Alors comme ça, j'ai ressemble à Jerry hein. Excusez-moi <rire> Je fais cette vidéo parce que j'ai quelque chose de très très important à vous dire Les petites quéquettes resteront petites Mon fils, quand il rentre du sport, il pue de ouf Alors du coup, j'ai toujours un spray pour lui asperger sa vieille gueule de merde Je ne t'aime pas tu es les. Je ne t'ai pas désiré. Moche, moche, moche. Oh. Test. Il y a beau. Les est viennent vient chez nous, en Algérie, car en Algérie, il y a tout. Il y a tout. J'ai dit oui, sauf l'eau du robinet, il n'y a pas. Tout le reste, il y a. Quand tu es une queen, tu manges tous les bonbons, mmh. gratuitement. Mmh. Mmh. Trop bon. Mmh. Mmh. Les pas ça. Eh, hey, tu vas flow Cumbala la cumbala de cumbala savesta. Cumbala la cumbala la cumbala savesta. Oh non non non non savesta. Oh non non. OK les gars, j'attends mon tram. Euh OK Google, quand est-ce que va passer mon tram Votre tram est dans 7 minutes. Merci Google. De rien connard. T'as quel âge J'ai 21 ans. Et toi Je sais pas, tu me donnes combien Là ouais, j'ai que 5 euros sur moi, mais je préférerais qu'on fasse ça gratuitement. Hein Quoi Non, mais tu me donnes combien en âge Ah oui, oui, ok, oui, d'accord. <mérite> oh non, non, non, non, ça reste Oh non, non, non, non, j'arrête là. <rire> Throw it in, I'm a ghost. Throw it in, I'm a ghost. Thank you Le veto il a dit que ça heureusement parce qu'elle adore les la C'est bien ma pépette, t'as été gentille ouais. Je suis tranquille Ah <rire> hey, Milos T'as oublié ton ballon wesh Garde le mon rafaud là Ah Bonjour, ça fait pour deux personnes Oui, suivez-moi Juste Regarde Hugo Je te roule une pelle uh, Oh <rire> Mais où vois, me me guettes, guettes. On va, va manger des baguettes T'es trop moche si t'es trop bête 1, 2, 3, 4 Place à Dame Mélanie Laissez passer Dame Mélanie la timide Place à Dame Mélanie pas quoi là Bah non c'est très joli. Non c'est moche. Je très moche. Je, je les peux couper. bien le gratter avec. Oui bah tu veux bien le gratter oui. Allez okay. je vais te dire une bêtise tout vas <rire> voir. J'ai acheté un jean skinny. Comment dire que pour le mettre j'ai fait une crise d'asthme. Euh, maintenant je marche comme Robocop. <rire> Mais je suis bien dedans quand je suis debout. Mais me dites pas de prendre une taille au dessus sinon je... <rire> <rire> Petit conseil pour l'eyeliner, appliquez-le comme les filles qui sont dans la villa des cœurs brisés, tu sais, Mila, Shaina, Shana, Ila Cuenta, La Cuenta, por favor, et Coca-Cola. Remonte ton pantalon, on voit tes fesses. Remonte ton pull, on voit ta face. Vois une, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Oui, oui. Quand vous posez la question, est-ce que tu me tuerais pour 100 000 euros Mais bien sûr que non, non, non, non et non Et tu sais pourquoi je ne le ferai pas Parce que tu les as pas les 100 000 euros, Mito Ok, ok, est-ce que... Ok, si j'y arrive, je suis une star. Pour, pour, pour, pour, Merde. Quand je sors de la douche, est-ce que je suis la seule à rester assise par terre avec ma serviette à réfléchir au sens de la vie Si je suis pas la seule, dites-le moi en commentaire, wesh. Une à 35 degrés. Le Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais pas photogénique Pourquoi je rendais moche sur les photos Alors qu'en fait la réponse elle est super simple Et elle était pendant tout ce temps devant mes yeux C'est juste mon visage Pardon C'est un truc de fou T'es sa June, c'est sa Twins C'est sa daronne, c'est ta daronne, C'est ta tante, c'est ta cousine C'est ta demi-sœur C'est ta petite Pourquoi vous mettez des collants, en fait, je comprends pas le délire bah, bah si je fais froid bah mettez des pantalons, en fait, c'est plus simple oui mais on a envie d'être des putes t'es un peu violente, Naouda, je m'en vais loulou. pourquoi tu ne refermes jamais le bouchon du dentifrice tout le temps, Loulou, ça sèche, ça me c'est pas moi qui suis m'emmerde tu sais c'est toi, tu le fais tout non, le temps je, je sais que c'est toi, Jean, je sais que c'est toi <rire> toi moi pas de t'es une régulière ta gueule personne sait quitter ma gueule ton caractère qui disent que les hétéros sont en de disparition, qu'il est de plus en plus de LGBT. ta gueule, mets-toi à jour et essaye de montrer un minimum d'intelligence avant de parler, merci. On va pas manquer de Pécune, hein Excusez-moi de vous le dire comme ça, d'être oui. très direct, mais j'ai extrêmement mal à la figue Je peux rien faire pour vous mademoiselle, je suis obligée, j'ai rendez-vous là, j je, peux pas... je peux pas vous écouter Vous cherchez quelque chose Quelque chose Ça va là où? euros pour une branche d'arbre. Vraiment? Non, mais qu'on se le dis, hein? Yo, new challenge. Grab your left Okay, Ok, let go. Grab your right ankle. Ok, let go. Now jump. Oh, oh the shit. shit. Non ne reviens pas, prends tes chaussures, rentre chez toi, non ne reviens pas, prends tes chaussures, rentre chez toi, j'aime pas les michetots comme toi, allez casse-toi chez ta mère. Bon, on me reproche que je suis trop méchant, du coup j'ai voulu être gentil. Alors du coup j'ai complimenté ma voisine sur sa moustache. Elle l'a mal pris Vous êtes sérieux quoi J'ai grave le somme parce que tout le monde est parti au McDo sauf moi <rire> Enfin, je pleure pas. Ah, oh, ça me fait rien du tout. Rien. Alors, hop, c'est faux. Star vous oh, regardez, c'est gratuit. Oh my god, what's this Il de la Quand je la bloque, arrête de parce que je suis là pour rigoler, je suis pas là pour rigoler. J'ai juré sur la tombe de mon père. Vous croyez que moi je suis un fils de pute pour jurer sur la tombe de mon père pour rien, moi? Moi je suis un fils de pute, moi. Jure sur la tombe de mon père pour rien. Oh, fuck it up, mate. Fuck it that. that was clever, wasn't it, John? Go on, Go on. Yeah, there's your order, mate. There's your order. Ben bah, vu que c'est mes TikTok les plus nuls qui font le plus de vues, Bah du coup là je vais rien faire. Comme ça, mais je ferai beaucoup du...